Tip les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer en fait comment bah, j'ai créé euh, le décor que j'ai, comment j'ai créé une sorte de, de système d'éclairage qui fait que euh, bah, une partie de l'appartement peut se transformer en mini studio euh, assez rapidement. En fait, le décor, il est majoritairement recyclé de panneaux, Ikea. Je crois que j'ai jamais su exactement à quoi il servait. Du coup, je me suis dit que j'allais me servir de ça comme base. Au tout début, bah, j'ai pris un petit peu des mesures. Tout ça, j'ai essayé de voir euh, comment, comment ça pouvait fonctionner. Je suis parti sur une idée d'essayer de remplir le plus d'espace possible parce que j'avais pas envie qu'on peigne les murs. Parce que déjà, l'appart est assez sombre. Là, ça ne se voit pas, mais l'appart est assez sombre manière générale et euh, peindre les murs dans une couleur plus sombre qui est l'espèce de bleu vert sombre que j'aime beaucoup et que j'avais sur mon décor précédent le peindre dans cette couleur là ça me semblait pas, pas un bon bail quoi du coup j'ai commencé à enlever l'espèce de carcasse en de carcasse <rire> d'enlever cette espèce de plastique qui, qui a autour des panneaux comme j'avais pas envie de peindre j'allais Créer des sortes de toiles sur lesquelles j'allais peindre et qui allait me créer le fond. J'ai enlevé la carcasse en plastique et j'adapte mes cadres pour pouvoir ensuite vous allez le voir très bientôt mais tendre une toile dessus, euh, peindre cette toile et l'intégrer sur ce blanc. Le problème c'est que comme je voulais avoir le maximum de l'espace. J'ai eu basiquement deux choix, comme vous pouvez voir, le, le mur ne se, se prête pas à juste des formes rectangulaires. qu'il y a cette espèce de, de triangle que font les poutres au milieu, qui fait une sorte de gigantesque A de l'anarchie sur le mur. <rire> Et du coup, j'ai décidé de partir sur. J'avais le choix en fait entre partir sur des sortes de triangles ou d'avoir plusieurs formes, euh, un peu plus ouais, de, de rectangles, je sais pas. Non. Enfin bref, au début je me suis dit que ça allait être une bonne idée, puis vous allez voir pourquoi, vous allez voir qu'en fait ça rend pas bien, et c'est pour ça que, que j'ai rétrogradé. Donc du coup je tends la toile et avec une agrafeuse, une grosse agrafeuse murale, bah, je, je, je, je l'installe en fait, pour, tout simplement, je l'agrafe un petit peu partout, je ne vais pas vous montrer sur tout, hein. je vous montre que sur, la, que sur la première, un peu le process. Tout est en accéléré, là c'est en accéléré euh, mille fois je crois. Enfin mille fois, à 1000% donc dix fois. Euh, les agrafes ne rentrent pas toujours très bien, c'est pour ça que des fois on me voit donner des coups de marteau dessus. Ça prend pas mal, c'est plutôt simple à faire, mais euh, j'avoue que ça prend quand même pas mal de temps. Euh, surtout qu'en plus, là, il y a pas mal de cuts, etc. Donc c'est, euh, je crois que pour faire les trois toiles, ça m'a bien pris une après midi Bon, ça compte le, le vissage et l'installation le, le, hein, de, ces, de ces formes un peu non rectangulaires. De là je suis pas hyper convaincu par la forme mais je me dis il faut que je peigne pour voir du coup c'est ce que je vais faire alors plutôt que d'acheter une peinture parce que vous allez voir on a fabriqué énormément de choses donc on a investi pas mal de, de thunes dans le bah, dans la fabrication de meubles juste en, en matière première et un peu en outils parce qu'on n'avait pas de si sauteuse euh, on n'avait pas certaines euh, certains forêts, ce, ce genre de choses. Et plutôt que d'acheter une peinture pour toile, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste récupéré la, la peinture euh, pour mur qu'on avait utilisée pour repeindre la chambre dans la part précédente. Donc ça, c'est une étape plutôt simple. J'ai dû faire euh, deux couches euh, parce que la première ne suffisait pas. Au début, j'avais prévu de mettre un rétroéclairage par derrière. Sauf que, bah, comme j'ai dit, c'est de la peinture pour mur, et en fait, quand tu mets deux couches de peinture pour mur, il n'y a, a rien qui passe au, au travers. Je veux dire, j'ai pu mettre mes lumières les plus puissantes, ça ne passait pas au travers. Donc, euh, l'idée du rétroéclairage éclairage des, des toiles a, a été abandonnée. C'est pas grave, parce que, comme on, comme on va le voir, euh, je suis resté sur une idée, euh, sur une ancienne idée de lumière, et euh, je trouve que ça rend plutôt bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Après le, la deuxième couche et le séchage, il était temps de tout mettre en place et de faire quelques essais de qu'est-ce que ça donnerait avec le cadrage, etc. Et ouais, là je me rends compte que je suis pas convaincu, j'essaye sans la partie au milieu, je savais pas encore trop quoi faire. Je vous avais demandé sur, euh, sur Instagram ce que vous, ce que vous préfériez entre, entre plusieurs options. Mais bref, à ce stade-là, je me rends compte que j'aime pas du tout ces, ces formes-là. Donc, euh, donc je vais essayer de les rendre plus simples et de juste faire des panneaux rectangulaires. Euh, Après la construction de ces panneaux, il a fallu faire l'espèce de petit socle à figurine pop que vous voyez sur le panneau de gauche. Donc j'ai pris un bout de bois, c'est une chute hein, de trucs qu'on a, qu a fabriqué, que j'ai peint en rose tout simplement. Avec la même bombe que j'avais utilisée pour euh, peindre mon, mon casse de une bombe de, de peinture acrylique. Et comme il va y avoir un ruban LED à l'intérieur pour l'éclairer pour par en dessous, il fallait que je crée une sorte de, de rainure, en tout cas c'est là-dessus que je suis parti comme idée. Donc du coup je fais mes marques et j'attaque à la Dremel. L'important quand on fait ce genre de choses c'est bien entendu de porter des lunettes de protection pour éviter euh, d'avoir euh, des petits morceaux de, de bois qui, ou même de sur, parce que c'est pas agréable à sur dans l'œil. Euh, <rire> voilà, et euh, un masque pour se protéger, parce que là, en gros, ce que j'utilise, c'est. Euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est. Si, en fait, c'est une, une petite meuleuse, donc je fais énormément de, de sur de bois très volatile. Et, euh, et c'est vraiment pas bien d'avoir ça dans ses poumons. Enfin, je dire, déjà, c'est pas agréable, je sais pas si c'est dangereux, mais bon, avoir de la laissure dans les poumons, on se, on se doute que c'est mon top. Bon, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser euh, des rubans LED, les coller avec du double face dans cette rainure et les passer à travers euh, la toile avec une petite euh, incision euh, afin de pouvoir euh, mettre derrière euh, bah, tout ce qui est l'électronique en fait, qui, qui permet de l'alimenter. Donc là, j'utilise une petite fraise boule juste pour faire les coins, parce que ma petite, euh, ma petite meuleuse ne pouvait pas passer dans ces coins-là. Donc après une dernière mesure, on est prêt à installer le décor avec notamment... Ma grosse lampe de rétroéclairage et des sortes d'ailettes en plastique que j'ai mis pour éviter que ça surexpose bah justement l'étagère à pop et euh, la petite broderie, les filles c'est mieux, qui est à droite. Donc maintenant il faut s'occuper de la partie éclairage pour de vrai. Du coup, ici je vous montre comment fonctionne le système de fixation de mes panneaux LED sur leur trépied. Et installer deux trépieds avec les panneaux et les rétroéclairages, c'est relou. Du coup, j'ai décidé d'avoir un système de lumière qui descende du plafond. Donc pour ça, il faut que je recrée ce, ce système de fixation pour pouvoir le mettre sur, euh, bah sur mes nouveaux supports. Du coup, j'ai pris des grosses vis que j'ai poncées et meulées je cherchais encore la, la technique qui était la, la plus efficace pour leur donner une forme ronde et euh, pour que ça puisse rentrer du coup dans le panneau LED alors une fois que la forme est vaguement ronde il faut la rendre euh, ronde plus plus plus pour vraiment que, que ça marche Bref l'idéal serait d'avoir un tour d'une et je n'en avais pas du coup j'ai utilisé une perceuse comme euh, comme un tour c'est à dire que j'ai fixé mon, mon truc dedans et je l'ai mis dedans et ensuite on prend un écrou qu'on va visser et qu'on va mettre à la même taille vous allez voir pourquoi très vite donc là l'étape est la même on voit que j'ai changé d'outil je suis passé à la meuleuse plutôt qu'à la ponceuse je vais un peu essayer les deux de façon vaguement pff, indifférente. J'ai tout le temps gardé la ponceuse pour la fin. Euh, J'avoue que je ne me suis pas vraiment fait d'idée de, de ce qui est mieux. L'avantage de la meuleuse, c'est qu'elle dure plus longtemps. La, la, la ponceuse a un outil qui s'abîme plus vite. Donc une fois qu'on en a un de complet, ce qu'il faut faire, c'est mettre à taille l'autre parce que j'ai deux panneaux LED. Une fois que ceci est fait, on est prêt pour l'essayage. Et on peut l'écarter et comme ça, on a nos deux trucs ronds qui permettent de guider et qui créent un épaulement sur lequel on peut venir se visser. Et voilà. Plus qu'à créer le remplacement du trépied, vu qu'on a créé le remplacement du, du support du panneau LED, donc ce que je fais, c'est que je prends des, c'est même pas des tasseux d'ailleurs, c'est des bouts de planche euh, qui ont été coupés. Et avec un écrou que j'enfonce en force, je crée un filetage à l'intérieur. Alors j'avais fait un perçage avant. Et après, je suis prête à mettre mon support. Et voilà le système que j'ai choisi, c'est de créer une sorte de rail à l'intérieur de ces supports pour qu'ils puissent glisser euh, autour d'un axe. Du coup, d'abord, je fais des trous de chaque côté. Du coup, une fois que les perçages sont faits, je suis prête à s'y sauter ces encoches. Et je mets un petit crochet au bout pour pouvoir passer une corde. Un petit coup de ponceuse sur les arêtes, et on est prêt à installer la fixation. Donc, j'ai mis deux petites équerres dans la poutre de la mezzanine, et avec un système de vis et de de rondelles et d'écrou, je vais pouvoir mettre tout ça dans mon encoche. Donc là, c'est ni la rondelle finale, ni la ficelle finale. C'est juste une sorte de prototype pour voir si ça fonctionne. Il va me falloir des rondelles beaucoup plus grosses parce que les, les rondelles, là, actuellement, s'enfoncent dans les encoches. Et voilà, là, on voit les rondelles sont beaucoup plus grosses. Et du coup, j'ai un petit système de mousqueton. donc j'ai juste à déclipser. Et hop. Alors le premier fonctionne mieux, le deuxième fonctionne moins bien parce qu'il est coincé contre le contre le plafond. Donc il euh, y a besoin de le, de le convaincre un petit peu avec des petits des petits à coups. Et voilà. Une fois que c'est descendu du plafond, il n'y a plus qu'à les mettre en position. les brancher et les allumer. Ce qui est hyper bien du fait qu'ils sont sur le plafond, déjà il y a un gain de place, ça est plus rapide à mettre en place, j'ai pas besoin de mémoriser les emplacements, etc. Euh, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut circuler autour beaucoup plus facilement que s'il y avait un trépied qui prenait beaucoup de place au sol. Le désavantage, c'est qu'il m'arrive de me cogner la tête dedans. Et voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'ai enfin un genre vrai décor hyper chouette avec de la lumière qui descend du plafond, c'est trop bien. J'en profite de cette vidéo pour vous parler d'un truc tout nouveau qui vient de sortir, c'est le bouton rejoindre en dessous de cette vidéo, à côté de celui s'abonner, et qui permet pour 99 centimes par mois de euh, bah, du coup euh, faire partie de la Tipeee Family, avoir des emojis, des badges spéciaux euh, exprès, etc. Je vous en parle plus si vous cliquez sur le bouton. En tout cas, c'est pas cher, ça me soutient beaucoup et ça me ferait vraiment plaisir de vous voir plein dessus. Des bisous